Je leur souhaite de ne pas croiser mon chemin Aux gens qui abandonnent Aux gens qui partent un beau matin Abandonnent leur chien Je ne voudrais pas en guise de vengeance Leur faire goûter mon poing à ceux qui ont le cœur en déclin malgré les apparences Petit chien qui soupire Petit chien qui a faim Petit chien sans dormir qui te tendra la main Petit chien qui respire l'innocence et le bien Petit chien on arrive, ne pars pas, petit chien J'ai parfois pitié des humains J'ai peur de leur violence Je préfère accorder ma confiance à ceux qui marchent à quatre mains Et si un jour j'ai cette chance d'avoir un petit jardin J'y planterai des eaux tout pleins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 Seront-ils un jour invités à la table des négociations Nos petits loups domestiqués Que cesse enfin leur persécution Serons-nous un jour égaux Ça ne se peut pas, je l'avoue Car nos amis, les animaux Sont tellement plus humains que nous Elle parlait des chiens, cette chanson mais je la dédicace à tout ce que nous maltraitons, du poisson à la bécasse. Alors je leur souhaite de ne pas croiser mon chemin aux gens qui abandonnent, aux gens qui, par un beau matin, abandonnent leurs chiens. Seront-ils un jour invités à la table des négociations Nos petits loups apprivoisés.